Bonsoir et bienvenue. Il est 18h30. Tout pile, merci d'être avec nous en direct ce soir pour ce Bourse Live Société Générale. Une webconférence d'une durée d'environ 45 minutes dont l'objectif est de répondre aux questions que vous vous posez, que vous nous avez posées sur la banque dans un contexte économique global pas simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Parmi les principales thématiques que vous avez souhaité aborder, on retrouve les résultats, le dividende, le cours de bourse, les activités du groupe et bien sûr, ses perspectives. Et pour en parler avec nous ce soir, je suis en compagnie de Claire Dumas, directrice financière du groupe Société Générale. Bonsoir Claire Dumas Bonsoir. Alors, nous avons réparti euh, vos nombreuses questions en quatre grands axes que nous allons décliner tout au long de ce moment d'échange. On va commencer naturellement par un point sur euh, les résultats et les temps forts de ce premier semestre 2022, avant d'attaquer ensuite sur les ambitions du groupe, ses grands projets et ses perspectives. On donnera ensuite un éclairage tout particulier sur euh, deux axes fondamentaux, l'innovation et les enjeux ESG. Et oui, rassurez-vous, on prendra le temps de réexpliquer ce qu'est l'ESG pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ces trois lettres, on terminera enfin sur le cours de l'action Société Générale et la politique de distribution du groupe. Voilà, sans plus tarder, je me tourne vers vous Claire Dumas. Et puis ça tombe bien, tiens, puisque j'ai en face de moi la directrice financière du groupe Société Générale. Vous allez pouvoir me dire ce qu'il faut retenir des résultats semestriels publiés. C'était quoi Début août par, par le groupe. Exactement, début août. Alors, écoutez, ce que j'aimerais qu'on retienne en premier lieu de ces résultats, c'est quand même ceux d'une excellente performance de l'ensemble des métiers du groupe. Euh, on a des revenus qui mmh. sont en hausse et qui sont en hausse significative. Euh, on a 7 milliards environ de revenus sur un, semestre, un, peu plus de, euh, sur un trimestre, un peu plus de 14 sur, sur, le, sur semestre. le semestre. Ouais. Exactement. Euh, avec une, des performances records dans un certain nombre de métiers du groupe. Je pense en particulier au leasing automobile. Mm -hmm. Je pense aux activités de financement et de conseil. Je pense à des activités euh, comme Boursorama qui a enregistré une conquête client euh, record. Ah, on va en, reparler, en suis On sûr. a <rire> également une excellente performance de nos activités de banque de détail à l'étranger, de mm -hmm. banque de détail en France, activité de marché. Donc, c'est vraiment la, la première chose qui a marqué euh, ces résultats trimestriels et de manière générale euh, les, les résultats du, du semestre. Euh, la deuxième chose euh, qu'il faut retenir euh, de ce trimestre, c'est probablement celui également d'une très bonne maîtrise de nos coûts, mmh. avec euh, euh, un ratio euh, de coûts, enfin euh, de coûts sur euh, sur nos revenus, oui. qui est de très bonne tenue euh, et qui est en baisse et qui contribue à un résultat d'exploitation également euh, très bon. Un coût du risque qui est très bas, on a un coût du risque sur le semestre qui est de l'ordre de 15 points de base, un coût du risque sur le trimestre qui est également contenu en dépit de nos de nos activités russes. Et puis la, la dernière chose qu'il faut retenir de ce trimestre, c'est la cession de nos activités en Russie, la vente de notre filiale russe. Mais pas mal de questions, on y reviendra. Rose ouais. oui, je ouais. crois qu'on y revient un ouais. petit peu plus tard dans dans dans l'interview. Donc tout ça amène à un résultat net sous-jacent mmh. qui est un petit peu supérieur à 3 milliards et un résultat net publié qui est de l'ordre de moins 600 millions et qui fait cette excellente performance des métiers faisant que sur l'ensemble du semestre, nous avons pratiquement compensé les effets négatifs de la vente de notre filiale russe. Bon, mais alors là, on se dit, alors attends, il euh, y a du publié, il y a du sous-jacent. Qu'est-ce que c'est le distinguo entre les deux, précisément Oui, vous avez raison. Euh, c'est une, une différence euh, importante, en effet. Euh, la notion de résultat sous-jacent, c'est vraiment la performance fondamentale de nos métiers. C'est celle qui permet pour euh, un investisseur, mais également... Euh, pour les, les collaborateurs et les managers du groupe Société Générale, de mesurer vraiment la tendance de fond mmh. des activités. Et puis cette performance sous-jacente, cette tendance de fond, elle peut être, alors entre guillemets, euh, polluée ou perturbée ouais. par des éléments exceptionnels, mmh. l'ensemble contribuant le résultat publié. Si on observe par exemple les résultats du trimestre ou du semestre Société Générale, on a une performance de fond des métiers qui est celle qui contribue à un résultat positif, et puis un événement exceptionnel mmh. qui intervient une fois dans la vie du groupe, qui est la notion de euh, que, qui est pardon la, la vente de nos activités russes. Et un élément important probablement pour euh, euh, ceux d'entre euh, ceux qui nous écoutent garde, oui, qui nous ce soir. et qui sont investisseurs sur le titre, ouais. nous avons assis et nous asseyons notre politique de dividende sur le résultat sous-jacent, c'est-à-dire cette ouais. performance fondamentale du groupe et non pas les éléments exceptionnels qui pourraient survenir. Bon, alors, l'élément exceptionnel, bah oui, il est de taille, effectivement, et ça a suscité de nombreuses questions, de nombreuses interrogations, c'est le retrait de Société Générale de Russie. Je vous en livre un quelques-unes, un Christian, qui constate eh ben, que d'autres entreprises, elles sont restées en Russie, Ils se demande si la décision de partir elle n'a pas été prise euh, trop rapidement, s'il n'avait pas le mieux, je cite, attendre, analyser, réfléchir, se documenter, s'enrichir d'informations géopolitique pertinente, ce sont les mots de Christian. Il aimerait finalement savoir sur quelle euh, base vous avez fait, je cite, vos valises de Russie en cédant Rosbank. Contrairement à d'autres, Georges qui se demande de son côté, quel est l'impact euh, du retrait de Société Générale de Russie Question euh, plus, euh, plus simple. Et puis Nicolas qui nous dit, j'avais cru comprendre euh, que le gouvernement prendrait à sa charge les impacts de la guerre en Ukraine. Est-ce toujours le cas Comment cela va se traduire pour la Société Générale Le gouvernement va-t-il euh, compenser les milliards provisionnés par le groupe Alors voilà. Trois questions en une, ou plutôt trois Très questions vaste. différentes. Est-ce qu'on peut revenir finalement sur cette décision dans ces grandes lignes Ce qui l'a motivé et ses conséquences concrètes pour Société Générale Bien sûr. Alors la décision de sortir de Russie n'a pas été du tout une décision prise sur un, sur un coup de tête. Il, vous avez analysé, réfléchi, documenté, enrichi d'informations géopolitiques pertinentes. Exactement, <rire> et plus qu'à son heure, nuit et week-end euh, inclus. Euh, plus sérieusement, euh, cette décision elle est motivée par le fait que la présence du groupe Société Générale en Russie était fondée sur une, une foi profonde, une croyance profonde dans le fait que les relations entre en particulier l'Europe et la Russie s'intensifiaient, que euh, les relations entre ces deux pays allaient devenir de plus en plus riches et de plus en plus nourries, avec pour une banque française et européenne de vraies perspectives de développement en Russie et la possibilité en particulier d'accompagner ses clients là-bas. Le constat que nous avons fait au début de la guerre, assez tôt euh, dans, dans ce... Après dans... le déclenchement, finalement. Exactement. Ouais. Ça a été celui d'un arrêt très probable, et c'est ce qu'on observe, et d'un ouais. très fort durcissement des relations entre la Russie et la France, et plus généralement l'Europe. Et qui ça donc... assez durable, visiblement. Hein. Et donc ouais. la fin, de manière très durable, ouais. de ces perspectives de développement ouais. et de ces perspectives d'interaction. Et donc, finalement, fort de, de ce constat, qui était celui de, de la fin de ce potentiel on s'est dit que notre intérêt et celui de nos actionnaires était qu'on se retire de Russie, ce qu'on a fait de manière ordonnée et responsable en cédant notre filiale, Rosebank, un Russe susceptible de reprendre ses activités et de continuer à les faire vivre au service de nos clients puisque je ne vous apprends rien une banque c'est pas un magasin qu'on ferme ouais. on a des clients ouais, faut et les donc il nous appartenait à tout. exactement ouais. de trouver un repreneur au moment de, de cette décision de sortie donc cette décision de sortie elle s'est opérée encore une fois de manière ordonnée et responsable avec des conséquences pour le groupe qui sont absorbables. On a un impact sur le corps one, c'est-à-dire mmh. le capital de l'entreprise, qui est le fuel, est le, le réservoir. C'est la ratio de c'est ça C'est ah, le réservoir non, qui ouais. nous reste pour pouvoir continuer à nous développer et à mmh. investir, à pouvoir investir et accompagner nos clients. Et donc cet impact sur le corps one, il était de 7 points de base au deuxième trimestre, de 20 points de base au total, c'est-à-dire quelque chose de très modéré, de tout à fait absorbable pour le groupe. Mmh. Et alors cette question de, de Nicolas qui nous dit, est-ce que le gouvernement prend à sa charge les impacts de la guerre en Ukraine Je n'ai pas l'impression que ce n'est pas le Covid. À, là, hein. ouais, on peut ça. répondre à Nicolas que non, le gouvernement ne prendra pas en charge les impacts pour Société Générale de la guerre en Ukraine. Bon, ben voilà pour cette réponse euh, complète. Voilà aussi pour cette première partie. On va maintenant passer aux perspectives de Société Générale, puisque justement, lors de la publication euh, des semestriels, début août, je le répète, eh bien il euh, y a eu aussi cette présentation des cibles financières à horizon 2025. Feuille de route aussi à cette échéance. Et on va tout de suite rentrer là aussi dans le dur. Est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez partager pour nous finalement le scénario économique euh, sur lequel s'appuient vos projections Parce que vous en doutez, on a de nombreuses questions sur l'évolution du contexte macroéconomique, hein, l'inflation, la remontée des taux, l'incertitude sur la croissance. J'ai une série de questions. Euh, un peu plus sur l'inflation mais vous allez voir que c'est plutôt un, un, un panorama global dont on va avoir besoin. Raphaël qui souhaiterait savoir si nous entrons dans une période de longue inflation ou encore Eric qui s'interroge sur l'impact justement de l'inflation sur les valeurs bancaires. Pierre-Olivier qui constate que l'inflation est forte et vous demande si vous croyez qu'elle s'accroîtra davantage si la situation internationale ne se normalise pas. On sent ben voilà un peu d'inquiétude, c'est normal pour, euh, pour les gens qui ont posé ces questions. Hein. Alors le scénario économique sur lequel nous avons fondé euh, nos cibles était un scénario que euh, la majorité de nos grands investisseurs, notamment, euh, qualifie de prudent. Donc vous avez les principaux éléments qui sont projetés. Euh, voilà, la sur croissance le... du PIB, le taux d'inflation, le taux souverain, le RIBOR. Exactement, Donc ouais. les principales métriques finalement sur lesquelles on a fondé ce scénario. Euh, de manière un peu plus littéraire que ces métriques, euh, le, les hypothèses qui sous-tendent ce scénario sont celles d'une situation très tendue sur l'économie sur l'année 2022 et la poursuite de cette situation sur l'année 2023, avec une inflation élevée, avec des taux d'intérêt qui restent élevés à la fois en zone euro et en zone US euh, aux états unis Et puis le scénario en revanche, qui est donc celui de nos économistes, c'est de dire que les mesures prises par les banques centrales, les mesures prises par les gouvernements, à la fois pour contenir la crise énergétique, pour contenir l'inflation, vont peu à peu porter leurs fruits. Et donc on anticipe une normalisation progressive à partir de 2024, avec un retour de l'inflation sous les 2 vous le voyez, à partir de 2024, et un atterrissage également des taux d'intérêt, d'abord aux États-Unis et puis ensuite en Europe. Oui, oui. Et donc c'est un scénario qu'on peut juger prudent pour une banque, puisque euh, la plupart de nos investisseurs le savent, les taux d'intérêt sont un très bon levier mmh. de performance, je crois qu'on y revient plus mmh. tard dans l'interview, mmh. notamment pour, euh, pour la banque de détail, et avoir une hypothèse de taux bas, c'est une hypothèse conservateur, on va dire. Ouais. Qui est en tout cas ouais. raisonnable et prudente ouais. à notre sens. Bon, raisonnable et prudente. Et justement, oui, oui, il y, y a ces questions sur l'évolution des taux d'intérêt qui remontent hein, avec le resserrement monétaire, vous l'avez dit, de part et d'autre de l'Atlantique. Euh, Jean qui souhaiterait savoir si la remontée amorcée des taux a des impacts sur l'activité et les résultats. Ça, c'est déjà oui, hein, mais <rire> je vous laisserai Exactement. développer. Et puis, on a également la question de Jean-Pierre la remontée des taux favorise en principe la rentabilité des banques. Pouvez-vous nous donner des précisions à ce sujet concernant la Société Générale Alors, les taux qui remontent, c'est bon pour les banques, en principe Exactement, en principe, les taux qui remontent, c'est bon pour les banques et c'est globalement bon partout, à moyen, long terme. C'est effectivement plutôt une bonne nouvelle que d'être sorti d'un environnement très paradoxal mmh. dans lequel on était en territoire négatif mmh. pour les taux d'intérêt. Ça signifie quand même pour des gens comme moi qui ont été formés à une époque de taux positifs, que plus classique, on, on, dire. Clients, ouais. exactement, on ouais. paye nos clients pour pouvoir leur prêter de l'argent et ce qui est quand même un environnement très particulier. Ouais. Donc on revient aujourd'hui à une situation qui est plus normalisée, avec mmh. cette sortie du territoire négatif. Et c'est encore une fois, à moyen long terme, une bonne nouvelle pour les banques. En revanche, le court terme, la situation pardon, est un petit peu différente mmh. selon les zones géographiques, puisque la remontée des taux elle veut dire pour les banques d'abord adapter leur politique de gestion à cette remontée des taux, adapter nos politiques de refinancement, adapter le replacement de, de nos dépôts. Ça veut dire également dans certains pays, et je pense à la France en particulier, mmh. à des réglementations spécifiques comme le, le, la limite mise sur les taux des prêts immobiliers, oui. le fameux le taux d'usure. On a beaucoup parlé. Hein. Exactement, oui. comme la rémunération euh, du livret A. Mmh. Qui fait que aujourd'hui, les banques prêtent sur les prêts immobiliers la plupart du temps moins cher que ce qu'elles se refinancent. Ouais. Le livret A a également une formule qui est indexée sur, sur les taux et sur l'inflation, ouais. exactement. Donc, pour une période de temps qui est une espèce de phase de transition, de dans laquelle, on dire. exactement ouais. une période de frottement, dans laquelle nous devons adapter à la fois nos politiques de refinancement, nos politiques de tarification à cet environnement en évolution forte. Ouais. On peut, dans certaines géographies, avoir des frottements qui font qu'au contraire la marge d'intérêt est plutôt ouais. sous pression. Donc si on regarde Société Générale, nos implantations en Europe de l'Est en particulier ont des performances et des marges d'intérêt très dynamiques parce qu'elles sont depuis plusieurs années dans des contextes de hausses régulières ouais. et récurrentes de taux d'intérêt, en Europe, plutôt de, de l'Ouest et en France, ouais. on observe, comme chez la majorité de nos compétiteurs, cette année, une situation qui est vraiment une situation de transition. Bon, situation de transition, quand même, j'ai retenu hein, le scénario prudent avec cette année 2023 qui manque de visibilité, euh, on parle de plus en plus d'une situation économique dégradée, notamment en Europe, on parle de plus en plus de récession, certains la voient déjà en Allemagne. On a cette question d'Alain qui souhaiterait savoir quel est le niveau d'exposition du groupe au défaut de paiement des, des créances, pardon, et François qui demande si vous pensez que le taux de défaut va progresser au quatrième trimestre 2022, c'est tout de suite c'est demain et quelle incidence sur les provisions. Et oui, taux de défaut, c'est finalement les ménages, les entreprises auxquelles on prête de l'argent et qui ne peuvent plus rembourser. Alors, en effet, la, la situation économique est, est, assez, euh, est assez tendue aujourd'hui. On, on est potentiellement confronté à une dégradation du climat, une dégradation forte du climat économique. Ce qu'on peut dire, en revanche, pour Société Générale, face à cette situation, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'on a une qualité du portefeuille qui est un portefeuille de très bonne qualité. On part dans cette crise... Avec un portefeuille. Alors on a un indicateur qui est beaucoup suivi par les régulateurs et qui est un indicateur de mesure qui est alors ce qu'on appelle le taux de NPL, le taux Oula. de prêts non performants, exactement, qui est le taux de prêts oui. prêt, oui. prêt douteux, euh, qui est en baisse constante mmh. chez Société Générale, on est à moins 3% et on a un, un taux, de, de, de, de donc on part avec une qualité mmh. de portefeuille, qui est un portefeuille euh, finalement très solide. Bon. Le deuxième élément qu'on a et qui nous donne plutôt confiance dans notre capacité à faire face à cette crise, c'est nos stocks de provisions. Non. On a constitué au moment du Covid des stocks de provisions et notamment des stocks de provisions statistiques. Alors désormais... Les provisions des banques s'organisent autour de trois types de provisions, avec des provisions statistiques et des provisions vraiment affectées à des dossiers à risque. Et sur nos provisions statistiques, on avait beaucoup doté de provisions au moment de Covid. Statistique, qu c'est pas... quoi C'est de coup dur, c'est ça, finalement Exactement. Ouais. En fait, c'est ce un, un coussin ouais. de, de provisions qui euh, est essentiellement constitué par type de secteur ouais. ou par type de risque, qui n'est pas affecté à un dossier, donc qui ne correspond pas à un, un dossier vraiment à risque. Identifié. Exactement. Ouais. Un dossier identifié et qui est en fait un stock de provisions qu'on constitue avec des modélisations sur des, des probabilités potentielles futures de perte en observant ce qui s'est passé dans le passé. Donc ça veut dire qu'on a des analyses qui sont essentiellement des analyses sectorielles et on considère que secteur par secteur on doit mmh. constituer des stocks de provisions mais qui ne sont encore une fois pas affectés à un risque spécifique. Ouais. Et ces stocks de provisions statistiques elles constituent un coussin. On est susceptible de reprendre ou d'affecter en cas d'émergence de risque mmh. et en cas de, de défaut. Et donc ces stocks de provisions statistiques, on a commencé à les constituer au moment du Covid. On continue actuellement, on a continué encore au premier au deuxième trimestre à les constituer après le démarrage de la, de la crise et de la guerre. Mmh. Et on a aujourd'hui plus de 3 milliards de stocks de provisions statistiques, 3 milliards. Cap. Ça correspond peu ou prou à trois années de défaut, en fait, à trois années ouais. d'incidents. Donc, on part avec un portefeuille sain, on part un peu avec un portefeuille sain, on part avec un coussin qui est constitué, et donc on considère que oui, on anticipe euh, une, une, une économie qui va se tendre, oui. mais en revanche, euh, on considère qu'on part avec à la fois une bonne qualité de portefeuille et avec ce stock de provisions. Et donc, on a communiqué ce qu'on appelle des guidances de, mmh. de coût du risque, c'est-à-dire une, des une cible des estimations, ouais. exactement. Et on a communiqué sur une estimation pour l'année en cours, entre 30 et 35 points de base, ce chiffre intégrant euh, les, les provisions qu'on a dotées au début de l'année sur nos activités russes. Mmh. Donc, on, est, euh, on les embarque, finalement, dans cette estimation. Et puis, une cible 2025 de l'ordre de 30 points de base, ce qui est un retour à un niveau euh, un normalisé. Peu, oui. Euh, on a parlé, euh, quand on a présenté les résultats semestriels, du coût du risque. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de revenir sur cette notion Expliquez bien, bien ce qu'on entend par le coût du risque. Bien Et sûr. puis aussi la façon dont vous estimez qu'il peut évoluer dans les mois à venir. Exactement. Alors volontiers. Euh, le, le coût du risque, en fait, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle autrement la charge nette du risque. Euh, donc le coût du risque ou la charge nette du risque, c'est un ensemble qui est constitué à la fois des pertes que nous constatons sur un certain nombre de dossiers, mmh. donc vraiment les pertes affectées à un dossier, et puis les provisions que l'on va passer, soit sur des dossiers affectés, soit des fameuses provisions statistiques. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes passionnés par les normes IFRS... Ah, il y en a, je suis sûr, normes voilà, comptables, oui. exactement, et, et on en parle beaucoup lors de la publication de nos mmh. résultats. On parle de stage 1, stage 2, stage 3, parce qu'on communique beaucoup en anglais. Mmh. Euh, le fameux stage 3, donc le, le, le, le bucket 3 ou le, la troisième partie de ces provisions, ce sont toutes les provisions affectées à des dossiers particuliers. On a un problème, une difficulté sur un dossier, on va affecter une provision. En revanche, les fameux stage 1 et stage 2, mmh. ce sont les provisions statistiques dont nous avons parlé tout à okay. l'heure. C'est-à-dire des provisions qu'on constitue, j'allais dire sans raison particulière, c'est tout à fait vrai, Voilà. <rire> avec le stage 1 qui est vraiment la provision totalement forfaitaire, mmh. et puis le stage 2 qui est plus une provision sur des secteurs par exemple d'activité, pour lesquels on note qu'il y a un durcissement, un élément pyramide contexte, inversée quoi, un pyramide du plus large au plus spécifique. Exactement, ouais. et donc cet ensemble, les provisions stage 1, 2 et 3, plus la charge nette du risque elle-même, enfin les, les vrais défauts, mmh. c'est ça la charge nette du risque ou le coût du risque. Et on le mesure la plupart du temps en point de base. Et euh, le coût du risque en point de base, c'est un ratio entre cette fameuse charge nette du risque mmh. et la, le, nos encours, en fait. La, le, voilà. Et clair. donc, on, on, on, on mesure pardon, cet indicateur qui est un indicateur bah, d'intensité, justement, de, de, de perte mmh. euh, liée à la charge du risque par rapport à la taille de notre portefeuille. Et donc, dans les mois, peut-être les mois à venir et un peu plus long terme, comment tout ça peut évoluer Alors, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. On a donné une guidance, c'est-à-dire une indication de cible oui. avec laquelle on se sent à l'aise pour la fin de l'année. Oui de l'ordre de 30 à 35 points de base, cette guidance intégrant, encore une fois, la charge qu'on a d'ores et déjà enregistrée en au Russie. premier trimestre oui. sur nos activités onshore, c'est-à-dire les, vraiment les activités de notre filiale Rosebank qui est déjà cédée. C'est une, une, une raison qui est absolument comptable, c'est-à-dire que ces activités étant, ayant été cédées au deuxième trimestre, tout ce qu'on a, qu a enregistré pardon, au premier trimestre comme revenu, mmh. mais aussi comme charge du risque, reste dans nos comptes. Et puis, on a donné une cible pour euh, 2025, donc dans le cadre de nos cibles. De 30 points de base environ, c'est-à-dire un retour à un niveau normalisé euh, de coût du risque. Bon, en tout cas, moi, j'ai tout compris euh, au calcul du coût du risque, c'était très clair. On va prendre un peu de distance par rapport à l'actualité immédiate qu'on vient de commenter pour se euh, projeter ensemble à plus long terme, puisque je le disais lors de la publication de ces résultats semestriels, Société Générale a présenté aussi sa feuille de route pour 2025. On a envie d'en savoir plus. C'est d'ailleurs la question toute simple, mais essentielle de Didier. Quel est l'avenir de ma banque vous, alors avez vous avez trois heures, non, moins. <rire> je vais essayer de tenir en un petit peu moins, exactement, <rire> si je ne veux pas lasser euh, les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Euh, alors effectivement, à l'occasion de euh, la publication de nos résultats du deuxième trimestre, nous avons reprécisé euh, la stratégie du groupe. Cette stratégie, on avait déjà beaucoup communiqué oui. euh, sur les principaux métiers. Pour mémoire, nous, avons communiqué, nous avions communiqué sur la stratégie de la Banque de Détail en France, nous avions communiqué sur la stratégie de notre Banque d'Investissement. Et donc, cette publication, finalement, des résultats du deuxième trimestre était l'occasion de remettre en perspective et oui. de donner une cohérence d'ensemble. Donc, la stratégie du groupe elle est fondée aujourd'hui autour de trois piliers, de, de vraiment trois piliers fondateurs. Un premier pilier qui est la banque de détail en France, à l'étranger, avec les activités d'assurance qui la sous-tendent. Et vous avez sur, euh, sur la slide qui, je, je pense, est projetée. Elle est, hein est, est, est diffusée voilà. à l'écran, juste à côté. Exactement, <rire> j'espère. Vous avez euh, les, les ambitions, finalement, du groupe sur chacun de ces piliers. En ce qui concerne la banque de détail en France et à l'étranger, L'ambition du groupe, c'est d'être la banque de référence mmh. sur la banque de détail en France, c'est d'être une banque de premier plan sur notre banque digitale qui est Boursorama, et c'est de tirer parti de franchises leaders dans des pays à très fort potentiel sur notre banque de détail à l'international. Et le tout étant sous-tendu sous par des activités d'assurance, mmh avec un modèle qui est celui d'une banque assurance donc la capacité à proposer à nos clients à la fois des produits de banque, mais également des, des produits d'assurance. Nous avons un deuxième pilier, qui est celui de la banque d'investissement, mmh. qui est organisée autour de nos activités de marché, mais également des activités de financement, de services aux investisseurs. Et puis un troisième pilier, qui fait l'objet d'actions stratégiques très fortes du groupe, qui est celui de la mobilité. Mmh avec donc le, le développement et l'intention de créer un leader mondial de la mobilité. Mais je pense que vous aurez l'occasion de me réinterroger. Ah ouais, on, va faire, on va faire un focus justement oui, sur ces différents points. Peut on peut peut-être commencer par l'aspect banque de taille, parce qu'il y a un aspect de la banque de taille qui intéresse les internautes, c'est le rapprochement. Des réseaux entre Crédit du Nord et Société Générale, à quel stade on en est de ce projet On a une question de Marie-Claude euh, qui demande où Société Générale justement en est de son rapprochement avec le Crédit du Nord. Et puis elle nous pose des questions très concrètes. Est-ce que vous allez fermer des guichets Quels seront les changements pratiques pour les détenteurs de comptes Ou encore celle de Floriane qui souhaiterait savoir euh, où vous en êtes sur l'avancement de la fusion. Ça c'est un peu la même chose. Et puis ses impacts structurels et financiers pour Société Générale alors, ce projet avance bien. Donc, euh, euh, Vous l'indiquez, hein, nous travaillons actuellement activement sur la fusion de Société Générale et du Crédit du Nord, avec l'intention de créer en France une banque de détail qui serait ancrée dans les territoires, au service de ses clients, en capitalisant sur les forces de Société Générale et du Crédit du Nord, en interne, on dit qu'on veut aller chercher le meilleur des deux mondes. Mmh. Et c'est vrai, le meilleur de ces deux enseignes, à la fois pour les collaborateurs, mais aussi pour, pour ses clients. Ce projet, en fait, avance bien. Nous avions conclu en 2021 un accord qu'on appelle un accord de méthode, c'est-à-dire la manière de travailler sur le plan social. Les développements euh, informatiques, pour pouvoir oui. accompagner la fusion de ces deux banques, euh, sont en cours et avancent également bien. Au euh, printemps 2022, nous avons présenté le futur système de marque. Euh, plus récemment, nous avons présenté la liste des 300 principaux euh, cadres et des principaux dirigeants euh, de ces nouvelles ensembles. Donc, C'est vraiment une banque qui est en train de prendre forme On avec, un projet, technice, là. Ouais, ça. avec un projet qui avance conformément mmh. euh, au plan. Pour pouvoir bah, livrer l'ambition de ce projet, c'est-à-dire d'être dans le top 3 euh, en termes de satisfaction client sur euh, nos clients de cœur, c'est de livrer euh, 10% de rentabilité et c'est d'avoir ce qu'on appelle un « cost to income », c'est-à-dire un rapport entre les coûts et les revenus qui serait entre 67 et 69%, c'est-à-dire meilleur, optimisé par rapport à celui mmh. qu'on qu a aujourd'hui. Donc Pour des investisseurs en particulier, c'est une perspective financière qui est importante. Plutôt, ouais et qui est euh, relative par rapport à... Euh, créatrice de valeur. Qui, exactement, qui est créatrice <rire> de valeur. Euh, en termes de... Enfin, pour les clients, pour Oui, c'est ça, exactement. parce qu'on a des questions, fermeture de guichets, impact pour les détenteurs de comptes, qu'est-ce qui va m'arriver à moi Donc ce nouvel ensemble, c'est un ensemble qui comptera 1450 agences, euh, avec donc un réseau qui va permettre aux anciens, aux clients de l'ancienne Société Générale, mmh d'accéder à 15% de points de vente en plus et aux clients de l'ancien Crédit du Nord d'accéder à euh, schématiquement trois fois plus euh, de points de vente. Donc C'est plutôt une bonne nouvelle. Exactement. Ouais. Alors, on a travaillé également sur un maillage. Alors, je, je crois que les chiffres... Alors, en tant que directeur financier, je dois connaître mes chiffres par cœur, <rire> mais je crois que c'est de l'ordre de 60 des agences qui sont situées à moins de 1 km les unes des autres, c'est-à-dire un maillage qui reste quand même très, dense, très dense, en fait, ouais. pour nos clients. Exactement. Et donc, par rapport à une crainte qu'on qu pourrait avoir en première euh, première. Bah oui, il se dire, voilà, je, je vais plus pouvoir me rendre faire des comme km km je veux euh, à mon agence bancaire. Aucune, nous, nous ne retirons finalement oui. d'enseignes du groupe d'aucune ville. C'était également un point très important oui. dans la façon dont ce projet a été construit. Donc c'est un projet dans lequel on aura une enseigne de la nouvelle banque dans chacune des villes dans lesquelles on avait une agence Société Générale ou Crédit du Nord. Encore quand même énormément d'agences avec un réseau très dense. Oui. Et donc pour nos clients, la capacité à accéder à un, point de, un nombre de points de vente Pro finalement jeu. plus important ah oui. exactement et de points de contact. En parallèle, on a un accompagnement très rapproché de l'ensemble de nos clients, avec pour les clients la possibilité, par exemple en cas d'incident ou de problème, d'appeler des numéros de référence, mmh. un accompagnement encore une fois très proche à la fois par les conseillers et par l'ensemble de la structure du réseau. Donc en synthèse, un projet qui se, qui se déroule bien, qui oui. se déroule conformément au plan, qui pour un investisseur est créateur de valeur et qui pour un client euh, du groupe est également euh, créateur de valeur puisque nous avons cette ambition d'amener cette nouvelle banque dans euh, vraiment le, le, le top 3 mmh. de la satisfaction client sur nos, nos clientèles cibles. Un bon, point très complet hein, sur cette fusion. Euh, tiens, euh, on, on est dans le studio de, de Boursorama aujourd'hui pour faire ce webinaire. Est ce que ce serait pas le bon moment pour faire un petit point justement sur les ambitions de Société Générale pour sa filiale Boursorama Justement. Alors Boursorama, c'est le leader. Enfin, je ne vais pas vous apprendre ça. <rire> c est, on est tous très fiers en fait d'avoir cette pépite hein, à, à l'intérieur du groupe. C'est le leader de la banque, de la banque en ligne en France. C'est une enseigne qui a un très fort dynamisme, une très forte, ce qu'on va appeler une très forte conquête client, euh, avec quasiment, enfin, c'est 357 000 euh, nouveaux clients sur le, le dernier trimestre. Une opération très réussie de, de, de euh, j'allais dire, Je cherche un terme français ouais, d'acquisition de, de, de, de, de, oui, ouais, de, de, de clients on pourrait voilà, le dire comme ça. Très hein. bien, je, euh, <rire> pour les clients d'ING. Donc euh, une, une opération qui est en train de se, de se finaliser avec mmh. ses clients, les clients qui le souhaitent, qui rejoignent euh, Boursorama. Euh, Boursorama, c'est vraiment une, une, une, très belle, une très belle réussite hein, euh, puisque c'est une banque qui a donc un, un rythme de conquête mmh. client euh, extrêmement soutenu. Euh, c'est une banque qui a ce qu'on va appeler un Net Promoter Score. Alors c'est un indicateur que les banques regardent de près. <rire> c'est euh, schématiquement euh, est-ce que vous avez plus de clients Parce qui que vos vous, clients vous aiment quoi, en gros. Hein. Exactement. Ouais, hein, on pourrait le dire comme ça. Exactement. Et donc euh, Boursorama est euh, dans les records de Net de Net Promoter Score. C'est également une banque qui, euh, parmi les banques en ligne. Et je pense, euh, une des seules, ou, en tout cas, ou, ou, ou probablement la seule, à avoir une, une structure complète d'offres. C'est-à-dire que, euh, j ai, j ai, j je, quand j'en parle autour de moi, c'est une vraie banque. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une banque où vous avez un compte une et une carte bleue, ouais. et le jour où vous avez besoin d'un crédit, le jour où vous avez un petit peu d'argent et besoin d'épargner, il faut aller ailleurs. Mm. Boursorama, elle offre une gamme de services complets à ses clients. Ça lui permet de les fidéliser. Hein. On a 85% de nos clients euh, qui sont vraiment des clients actifs. Euh, à peu près la moitié des clients euh, qui ont euh, Boursorama comme, euh, comme, banque, comme principale. banque principale, mmh. exactement. Euh, et donc ça donne à Boursorama des perspectives à la fois de développement et également pour, pour un actionnaire de rentabilité, qui sont des perspectives extrêmement prometteurs. Donc nous nous, sommes Ouf, engagés alors. <rire> nous nous sommes engagés sur une contribution de Boursorama au RNPG, donc au résultat net du groupe de 200 millions à l'horizon 2025, et une rentabilité, qu'on va appeler la rentabilité normative, c'est-à-dire calculée à l'intérieur de nos métiers du groupe, mmh. euh, supérieure à 25%. Bon, voilà, les objectifs chiffrés, ils sont là. Et euh, on est très confiant dans la capacité et de et on est très euh, Un point aussi, un autre éclairage sur le deuxième pilier, les activités rapidement de banques de grande clientèle et solutions investisseurs. Quelles sont vos ambitions sur ce pilier Alors, il faut que j'aille vite, donc je vais, euh, je vais vous répondre quasiment en un mot. C'est vraiment d'être un acteur Rendre. européen, <rire> un peu plus d'un, un acteur européen de référence sur ses activités. C'est-à-dire vraiment un acteur européen de, de référence sur les activités de marché. Celles-ci ont été, vous vous en souvenez probablement en, en 2020-2021, significativement dérisquées, mmh. Mmh. Euh, avec donc un, un profil de risque de ces activités qui a été beaucoup simplifié et beaucoup affaissé. Cela reste néanmoins des activités qui sont très rentables et qui fonctionnent très bien. On l'a mmh. vu au moment des résultats du premier trimestre, du deuxième trimestre. Des activités de banques de financement euh, sur lesquelles nous réinvestissons. Nous avons réalloué du capital et je vous disais tout à l'heure que le capital pour une banque, c'est vraiment le, le fuel qu'on met dans nos différents métiers puisque ça nous permet finalement de, de, de produire des crédits. On a besoin de capital mmh. pour produire des crédits, donc nous avons réalloué du capital à ces secteurs. Je pense en particulier aux énergies renouvelables ou à toute la transition énergétique qui est accompagnée par ces métiers. Et puis des relais sur, par exemple, les services aux investisseurs de développement pour cette activité. Donc vraiment l'objectif d'en faire un acteur européen de référence avec un profil significativement dérisqué, mais une profitabilité qui reste au rendez-vous, puisqu'on s'est euh, engagé, mmh. euh, lors de la communication de nos, de nos cibles 2025, à une rentabilité de ses activités entre 12 et 14%, et euh, là aussi, une, une, une efficacité, finalement, mmh. qu'on mesure par le fameux cost-income, euh, améliorée. Autre filiale du groupe. Et là, je pense que c'est intéressant, parce que finalement, je ne suis pas bien sûr que, que tout le monde ait pleinement conscience d'ALD, spécialiste de location longue durée, gestion de flotte automobile, on en a parlé, il y a eu ce projet en début d'année, projet d'acquisition de LeasePlan, et je reprendrai la question de Jean qui vous demande la place que le groupe entend avoir sur le marché du leasing. Vous l'avez déjà un peu dévoilé, j'ai l'impression que là aussi les ambitions sont fortes. Exactement, on a l'intention de, de créer un leader euh, de la mobilité. Euh, alors pourquoi est-ce que euh, on, a réalisé cette, euh, on réalise cet investissement et pourquoi on croit dans le potentiel mmh. de ces activités euh, On pense qu'il y a énormément de potentiel aujourd'hui autour de la mobilité pour tout un tas de raisons qui sont finalement en ligne avec des tendances sociétales de fond. Euh, D'abord la transition d'une économie peut-être de, de, de l'usage par rapport à celui de la, de la propriété, propriété oui. euh, également euh, la, les transitions techniques, l'électrification oui, oui. des véhicules. La digitalisation qui est un point fort actuellement d'ALD et qui permet finalement à nos clients d'accéder de manière facile, simple, euh, tout à fait ergonomique fluide, en fait, hein, et fluide hein, ouais. exactement euh, à des services euh, finalement autour de, de la mobilité. Et puis bah, pour une banque, ça nous permet d'ouvrir finalement le champ de nos revenus à des types d'activités qui sont finalement assez résilientes et qui sont très complémentaires de nos activités de banque de détail et d'assurance et de nos activités de banque d'investissement. Donc ça, c'est vraiment le rationnel stratégique de cette acquisition. ALD était déjà une, une entité et une entreprise très en pointe sur le digital, sur l'électrification, sur les projets RSE. Et avec l'acquisition de l'ISPLAN, on crée vraiment un leader dans ce domaine qui capitalise encore une fois sur les points forts de ces deux acteurs mmh. une qualité de service aux entreprises euh, comme aux particuliers, une vraie euh, capacité également digitale, un très fort plan euh, euh, et intention en termes de, de justement d'électrification et de RSE. Et donc avec là aussi pour nos actionnaires la possibilité d'un retour et d'une rentabilité euh, importante sur ces activités. Alors justement, on a beaucoup parlé euh, euh, chiffres sur ces différentes activités. Qu'est ce que tout cela nous donne au global Quelles sont les ambitions chiffrées euh, de Société Générale à horizon 2025 Si on devait faire un petit résumé. Alors, je crois que là aussi, hein, on a une on a slide, slide qui est censée, Absolument. voilà, c'est formidable. Comme ça, je vais pouvoir être un directeur financier qui <rire> ne commentera quasiment <rire> pas de chiffres parce que tous sont sur, euh, sur la slide. Euh, plus sérieusement, euh, l'ambition du groupe, c'est euh, d'abord celle forte de, de, des projets que je viens de citer, euh, d'avoir une croissance de ses revenus de à peu près enfin supérieure ou égale euh, à 3% sur la période 21-25. Cette croissance des revenus, on l'attend euh, des initiatives stratégiques dont on vient de parler la création de la nouvelle banque, également notre banque de détail à l'international qui sont euh, des banques qui sont systématiquement positionnées d'abord en tête de leur marché et sur des marchés qu'on considère à fort potentiel, le, la restructuration et le, la poursuite de la rentabilité de nos activités de marché, et puis ces développements euh, dans la mobilité. Cette croissance des revenus, on a l'intention qu'elle euh, qu soit opérée de manière efficace, c'est-à-dire avec une euh, une, une utilisation finalement du capital mmh. qui serait très sélective. Alors j'insiste beaucoup sur le capital, puisque c'est vrai que euh, ce, ce, ce capital est vraiment le fioul qu'on met euh, dans nos différents, différents métiers. Exactement. Ouais, ouais. Euh, et, et on a donc l'intention d'allouer notre capital de manière très sélective à nos métiers à fort potentiel, à Boursorama, à ALD, enfin au nouvel ensemble euh, euh, que, Avec que constituera ouais. exactement, mmh. euh, ALD à nos activités de crédit à la consommation, à nos activités de banque privée, sans lesquelles on a une ambition très forte, et puis également à notre Banque de Détail en France, qui est un, un très bon réservoir en particulier de liquidité, et qui vient servir l'ensemble des métiers du groupe et de, de ses clients. Voilà. Et puis, on cite, on s'est engagé sur une cible de rentabilité, mmh. qui est celle d'une rentabilité qu'on mesure par le fameux ROTE ouais. euh, et de 10%. Et avec une structure de capital qui sera une structure de capital solide à 12%. – Bon, très clair. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au cœur de cette feuille de route, et là on va délaisser un petit peu les chiffres, parce qu'il y a deux axes stratégiques fondamentaux pour Société Générale, l'innovation, la finance durable aussi, par une prise en compte toujours plus exigeante des critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance, ce sont ces fameux trois lettres dont je parlais au départ, l'ESG, Comment Alors, pareil, on a une, une première réponse avec euh, ce qui a été présenté en août dernier. Comment ces enjeux s'intègrent à cette feuille de route, justement Alors, ils sont euh, absolument et totalement intégrés. C'est-à-dire que cette feuille de route, elle a été construite... Euh, sur ces enjeux, elles, elles finalement, ces, ces enjeux traversent notre feuille de route. Euh, on a défini comme beaucoup d'entreprises notre, notre raison d'être, ouais. le groupe Société Générale. Et dans la raison d'être, on a embarqué euh, vraiment cette dimension euh, de euh, socialement responsable. Euh, je ne la autant. connais plus par cœur non plus, mais il y a des solutions durables, je crois, Alors, il y a construire ensemble, ouais. avec nos clients, un avenir meilleur et durable voilà. en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Je la lis tout le temps parce qu'on a passé tellement de temps à soigner <rire> chaque virgule et chaque point que je ne voudrais pas la... la... les cornets Exactement. Ouais. Plus sérieusement, euh, le, le, le, le, le, la dimension RSE, donc la, la responsabilité sociétale et environnementale, elle est vraiment au cœur de la raison d'être du groupe, est de facto au cœur de la stratégie. Et puis tout ce qui concerne l'innovation euh, et le digital, ça sous-tend le développement de nos, de nos métiers, la, la, la qualité de service également, et la fluidité du service qu'on offre à nos clients. Ça sous-tend également notre capacité à opérer dans des conditions qui soient des conditions euh, moins chères, mmh. et donc à pouvoir notamment servir la rentabilité à laquelle on s'est engagé. Bon, je crois que ça s'articule autour de quatre priorités concrètes. Voilà. Quelles sont les ambitions là aussi, si on peut mettre Concret, chiffré sur, sur cette volonté Sur le RSE, enfin sur le, la dimension euh, socialement responsable. Ouais. Alors, euh, Peut-être avant d'en arriver aux chiffres, hein, euh, rappelez qu'on ne part pas de nulle part, hein, mmh. c'est-à-dire que qu'on euh, est d'ores et déjà un groupe qui a, qui a fixé ses ambitions euh, RSE, donc euh, cette responsabilité euh, sociétale et environnementale, euh, au cœur de, de nos activités, en particulier euh, nos activités de financement, par exemple, hein, finance depuis longtemps, euh, euh, le, le, la, transition la transition énergétique, énergétique mmh. exactement. Euh, donc on s'est engagé euh, et par ailleurs pardon cette, cette dimension finalement euh, cette ce, ce, dimension durable de financement oui, ouais, cet engagement position, et, et cet engagement mm -hmm. euh, finalement euh, euh, qui, qui est au cœur de la stratégie du groupe et, et depuis plusieurs années c'est reconnu par un certain nombre d'intervenants externes. Alors voilà, vous avez sur la slide les awards qu'on a pu avoir, on a eu les awards IFR, on a eu Euromonnaie, c'est-à-dire que cette, cette qualité cette compétence de la banque mmh. est également retenue, euh, par, reconnue pardon, par des tiers externes. Donc on a pris un certain nombre d'engagements, on a pris des engagements en termes de financement, on s'est engagé hein, sur un montant de financement de 300 milliards à horizon euh, sur la période 22 25 On a Ce qui pris est considérable, les... 300 milliards, il faut s'arrêter tout... un peu sur ce chiffre qui est, qui est quand même assez dingue. Ce qui est tout à fait, ouais. euh, ce qui est tout à fait considérable. Et quand je vous indiquais qu'on a cette ambition RSE qui sous-tend vraiment notre stratégie, qui est au cœur de notre stratégie, ce chiffre en est euh, l'incarnation. Oui. C'est l'engagement qu'on prend vis-à-vis -vis de nos clients et vis-à-vis -vis de, de tiers en fait, externes c'est d'être en mesure d'apporter ce niveau de financement durable. On s'est également engagé sur la réduction de moitié de nos émissions de CO2 puisque on est également un acteur finalement de cette de cette transition énergétique. Et puis, pour ce faire, on opère une transformation profonde de l'entreprise. Tous, en tant que collaborateurs, on est tournés vers cet objectif RSE. Et ça, ça se manifeste par un troisième engagement qu'on a pris, c'est celui pardon, de former la totalité de nos collaborateurs oui. et des équipes. Et c ça, c'est aussi une culture à interne à acquérir. Exactement, ouais. pour opérer cette transformation et, et renforcer la sensibilisation de chacun au-delà de nos convictions euh, personnelles. personnelles. Exactement. On, on a les objectifs chiffrés, mais... Est-ce qu'on peut faire peut-être un point plus précis sur, euh, finalement, la transition énergétique hein On est dans un contexte d'urgence climatique, on l'a vu. L'été a été euh, assez, euh, assez sinistre, il faut le dire, de ce point de vue, avec euh, pas mal d'événements euh, naturels extrêmes. Il y a Benoît qui voudrait savoir, justement, quelles sont les actions du groupe en faveur de la transition écologique, même si on l'a un peu évoqué, finalement, avec les ouais. objectifs 2025. Oui, alors je pense que, euh, encore une fois, en tant que directeur financier, je vais avoir évidemment une culture du chiffre, même si je... Euh, c'est ce qu'on attend aussi dans ce domaine finalement. Ça, ça, ça tombe bien. <rire> même si je m'attache à ne pas égrener euh, trop de chiffres, mais vous les aviez sur la slide, ouais. je pense que ces engagements chiffrés, c'est quand même le signe de, de, de l'importance qu'on accorde finalement à, à ce sujet. Euh, une fois qu'on euh, met les chiffres de côté, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a vraiment euh, trois priorités. Euh, la première, c'est en tant que banque de gérer correctement tous les risques liés au changement climatique, à la transition énergétique. Et ça, c'est important puisque c'est quand même le cœur de nos métiers et d'accompagner euh, nos clients dans la gestion de ces risques. Euh, la deuxième, c'est de gérer les activités du groupe euh, et les impacts des activités du groupe sur le climat. Donc on a euh, toute une série de travaux et de chantiers pour gérer notre propre empreinte carbone sur nos voyages, mm -hmm. sur les immeubles, la clim, la manière dont informatique, exactement euh... exactement. Ouais. Mais également évidemment, on porte une attention particulière à notre portefeuille ouais. puisque pour une banque de exactement. Ouais. On va agir à deux titres, on va agir, on va avoir un impact en tant qu'entreprise comme n'importe quelle autre entreprise, mais également en tant que financeur. Et donc là-dessus euh, on a pris un certain nombre d'engagements euh, et on travaille à la décarbonation de notre portefeuille avec des, des engagements chiffrés qui sont pris sur toute une série de secteurs, euh, je pense à l'électricité, au pétrole euh, voilà. et donc on travaille de façon euh, soutenue et constante sur la décarbonation de nos portefeuilles en tant que euh, pourvoyeur finalement ouais. de crédit. Financeur de l'économie. Exactement. Et puis le dernier euh, le, le, le, finalement, le, la dernière priorité qu'on s'est fixée, c'est celle D'accompagner nos clients dans la transition énergétique oui. en leur proposant des solutions, là en revanche, de financement oui. qui vont être des solutions innovantes avec toute une série de solutions proposées à nos clients. À, à nos clients entreprises pour les accompagner dans leur transition énergétique. Voilà hein, des hein. toits d'usine avec des panneaux solaires, euh, voilà derrière nous. Exactement. Ouais. Donc ça, ça fait partie bah, des rôles hein, de, de Société Générale et de ce qu'on fait pour accompagner la transition de nos clients. Euh, pour nos clients euh, particuliers, on leur propose également des solutions d'investissement euh, responsables. Euh, vous pouvez investir dans des assurances-vie euh, qui sont des assurances-vie. Euh, Labelisé ESG, le hein, label, voilà, investissement exactement. socialement responsable. Euh, L'autre grand enjeu transversal, c'est l'innovation. Notamment la digitalisation, ah, c'est pas facile à dire de vos activités là aussi. Un petit point sur les ambitions, les objectifs. Alors en effet, c'est un, un enjeu qui, qui sous-tend, hein. je l'indiquais tout à l'heure et je risque de me répéter. Euh, notre feuille de route stratégique avec vraiment ce double, obje ce double objectif. Ah, c'est pas facile hein. à dire non plus. <rire> voilà, <rire> un partout. Avec ce double objectif qui est euh, de pouvoir servir nos clients en leur proposant à la fois des solutions fondées sur des solutions digitales ou l'accès également à des services, des services euh, digitaux, mmh. mais également euh, pour euh, les collaborateurs euh, dont je fais partie, euh, des, un, une manière d'améliorer euh, notre efficacité opérationnelle. C'est l'interne et l'externe en gros, hein, c'est sur les deux Exactement. aspects, c'est ce que vous me dites. Ouais. C'est tout à fait ça et d'affaisser finalement euh, notre point fort. Alors on s'appuie euh, pour ça sur une tradition hein, du groupe qui est celle d'une tradition d'innovation, mmh. de goût pour euh, la technologie, pour le digital. Euh, on a dans notre portefeuille, par exemple, d'entreprises de, de, ou de, de, de participation, euh, on a un certain nombre d'entreprises de, très innovantes mmh. ou de, de fondées sur les nouvelles technologies. Alors, euh, accessoirement, on est chez Boursorama, hein, qui est le leader voilà. de la banque <rire> en ligne et qui est vraiment le leader euh, digital en France. Euh, on peut avoir sur nos activités de banque d'investissement euh, euh, quelque chose une, une, comme Forge qui peut proposer en fait, des ouais. services aux investisseurs fondés euh, sur toute la chaîne de services aux, aux investisseurs fondés sur des technologies de blockchain. On va avoir euh, là aussi pour une clientèle d'entreprise euh, des, des solutions comme, comme Shine. Donc on a tout un portefeuille d'offres pour nos clients ouais. fondés sur des solutions euh, innovantes qui nous permettent de servir finalement la stratégie du groupe et de servir nos clients. Bon, et on a vu la slide qui passait, un directeur financier qui ne donne pas de chiffres, voilà, qui est passé sur les différents objectifs financiers, pardon, les différents objectifs digitaux du groupe. C'est parfait. Il est 19h15, mais on ne peut pas passer à côté de notre dernière partie, puisqu'on va parler. Voilà une partie importante pour les gens qui nous regardent l'action et le dividende Ben bah oui, forcément, on va en parler. Euh, on a reçu des questions sur le cours de l'Action Société Générale. Pierre qui demande ainsi pourquoi la valeur de l'Action Société Générale s'effrite Ou encore Josiane qui souhaiterait savoir quel avenir On avait quel avenir pour ma banque Là, on a quel avenir pour l'Action On a envie de dire que les deux sont peut-être euh, peut liés. Alors l'Action Société Générale a, a beaucoup monté l'année dernière. Oui. Hein. Elle a monté euh, tout au long de, de l'année dernière. On avait pris euh, 77%. Elle a continué à monter au début de cette année. On est confronté à une guerre, à beaucoup d'incertitudes sur à la fois la situation géopolitique et économique, en particulier en Europe, euh, qui affecte le cours de l'action Société Générale comme celle de ses pairs français et européens. Donc on est euh, éminemment dépendant de, de cette contexte, situation ouais. exactement et de ce contexte géopolitique et économique européen. On a en revanche une, une stratégie et une feuille de route, euh, moi qui me semble très claire, avec des perspectives de rentabilité qui, sont, qui ont été précisées et qui sont euh, là aussi conformes à ce qu'attendait la plupart des, des investisseurs. Euh, et donc les, les fondamentaux de l'action et du titre Société Générale euh, sont là fondamentaux sont là, on a pour le cours de l'action et on a une demande aussi sur la politique de distribution oui. 2025 évoquée précédemment. Alors on a euh, précisé également hein, et rappelé à l'occasion de la, la communication de nos cibles 2025 la politique de distribution. Donc cette politique de distribution, elle est fondée euh, sur le résultat sous-jacent, le fameux résultat oui. la performance de fonds Sans euh, de société générale. Une distribution de 50% qui correspond à quelque chose d'équilibré mmh. entre euh, le, la nécessité d'investir pour continuer à développer la banque et à continuer à développer la franchise et puis la rémunération euh, de nos actionnaires. Et on a également euh, précisé euh, une, euh, une deuxième composante de cette politique de distribution qui est euh, 40% de share buyback. Alors, share buyback, c'est le rachat d'actions. Exactement. Rachat d'actions qui provoque, il faut le dire parfois, l'incompréhension chez certains actionnaires. Pourquoi On a une question, pas mal de questions qui sont tombées. Pourquoi introduire un volet rachat d'actions plutôt que de distribuer un dividende en numéraire plus élevé C'est vrai que. Euh, c'est oui, une alors, question intéressante. Alors, le rachat d'actions est quelque chose qu'on pense euh, fondamentalement bon pour nos actionnaires. Euh, on pense que le, le rachat d'actions est fondamentalement bon, bon pour plusieurs raisons. Alors, une action qu'on rachète, on l'annule ensuite. Oui. Hein. Euh, donc, on réduit la taille du capital. On réduit, exact, enfin, oui. on réduit le nombre d'actions en circulation. Oui, oui, pardon. Et donc, on va, au contraire, augmenter, augmenter. de facto la valeur de chaque action. <rire> Exactement. Euh, à partir de là, un détenteur d'actions va toucher euh, l'année euh, du, du fameux share buyback, back oui. donc du rachat d'actions. Euh, l'amélioration de valeur va bénéficier de l'amélioration de valeur de, de cette action. Et l'année suivante, euh, c'est un point que, que certains investisseurs oublient, pardon. Euh, le, le share buyback, donc le rachat d'actions, oui. est relutif Puisque l'année suivante, vous avez le, le résultat qu'on aurait eu même avec plus d'actions en circulation, il y a moins d'actions en circulation. Sur moins et donc, de facto, ouais. on va distribuer plus l'année oui. d'après. Donc, c'est une espèce de, de double effet avec euh, l'amélioration de la valeur de l'action et puis cette, euh, ce, ce dividende supplémentaire l'année suivante. Et donc, on considère qu'à un moment où le prix de l'action est décoté par rapport à sa valeur théorique et par rapport mmh. à sa valeur sur l'actif net, c'est une bonne opération. Euh, je rencontre très régulièrement ce qu'on va appeler nos grands investisseurs, c'est-à-dire les, les, les, les, les gros fonds. Oui, euh, ouais. les investisseurs institutionnels. Exactement, les investisseurs institutionnels. C'est un, une mécanique euh, qu'ils comprennent très bien et, et qu'ils apprécient, euh, qu apprécient beaucoup pour ces raisons euh, qu'ils ont bien intégrées. Il y a un retour qui est peut-être moins immédiat, mais bien réel. Euh, ah, par il est bien sur... réel, oui. Ouais. Ouais. Euh, à plus brève échéance, et ça va être une des dernières questions, Jean vous demande euh, ce que seront les dividendes en 2022, enfin pour l'exercice 2022 versé en 2023. Et Vaclav qui souhaiterait savoir si les pertes russes seront exclues, mais je crois que vous avez déjà un peu répondu à cette question, au moment de fixer le montant du dividende au titre de l'année 2022. Alors à ce stade, euh, on a été très clair sur le fait que la perte russe n a, n a, n a, ne fait pas partie voilà. euh, de la performance sous-jacente euh, du groupe. Euh, après, en ce qui concerne la distribution euh, 2022, c'est un peu tout. on a une assemblée ah, générale hein, qui se tiendra euh, euh, l'année prochaine, qui statuera sur la distribution et qui pourra confirmer la politique de distribution telle qu'on l'a définie. Bon, ben voilà, une réponse très claire. Il faudra encore attendre un Exactement. petit peu pour savoir le montant de dividendes 2022. En tout cas, voilà, euh, en ce qui concerne l'innovation, la stratégie du groupe, les perspectives, ce seront les mots de la fin. Merci, euh, Claire Dumas d'avoir expliqué aux internautes pendant ces... Allez, on a dépassé un petit peu, on est vers euh, les 50 minutes, les ambitions de Société Générale et comment le groupe y associer les actionnaires individuels. Merci. Voilà, ce webinaire est désormais terminé. Si vous n'avez pas pu tout voir, pas d'inquiétude, il sera en replay dans les plus brefs délais sur le site de Boursorama dans les jours qui viennent. Euh, restez euh, en ligne encore avec nous quelques instants, le temps de remplir un tout petit, très court questionnaire de satisfaction. Merci d'avoir été avec nous, à très bientôt, bonne soirée.